Top 10 les Pokémon les plus mignons. Top 10 Amagara. Une génération 6 de Pokémon comme Amagara montre comment Game Freak peut rendre un Pokémon fossile mignon avec ses yeux adorables. Amagara est le type de Pokémon qui ferait un excellent compagnon de jeu et un animal de compagnie. Il est également très calme, donc asexible et gentil. Une fois qu'il a évolué en Dragmara, il devient un magnifique Pokémon à ne pas déranger. Top 9 il n'est pas difficile de comprendre pourquoi c'est l'un des favoris du réalisateur sonore de Junichi, Masuda de Pokémon. Victini de la 5 génération. génération est une combinaison de mignons et puissants et qui ne veut pas avoir un Victini dans son équipe. Quelques joueurs de Pokédex ont mentionné qu'il apportait la victoire avec son entraîneur. Vous pouvez donc vous attendre à gagner avec un joli Pokémon mythique à vos côtés. Top 8. Jirachi. Si vous avez vu Jirachi, fabricant de souhaits, vous saurez à quel point Jirachi peut être adorable surtout quand cela donne envie à Max d'avoir les bonbons il est également enfantin et peut-être autoritaire si personne ne veut jouer, ce qui est honnêtement adorable. Et tant que Pokémon de rêve, Jirachi est un Pokémon mythique et criminellement mignon qui a ses débuts dans les jeux de 3ème génération, il a un petit sourire qui montre sa nature charmante, mais il peut être aussi dangereux lorsque son troisième œil s'ouvre. Attention à vous Top 7, Voltoutou, il a étonnamment beaucoup de jolis Pokémon dans l'épée et bouclier le jeu, que ce n'est même pas drôle. Parmi eux, Voltoutou est un bon garçon, ou une fille, on ne sait pas. Beaucoup de gens aiment les chiens, et il n'est pas surprenant que ce dogo ait retenu toute l'attention lorsqu'il a été révélé. Voltoutou est basé sur Galois et ceux qui en possèdent un dans la vie réelle peuvent apprécier le caractère adorable de ce Pokémon de type électrique. Top 6, Goupix. Qu'en ou à Lola, Goupix est facilement l'un des plus mignon Pokémon de tous les temps. Comme il est l'un des nombreux Pokémon du renard, Goopix peut être méfiant et tempéré de nouvelles personnes. Mais il peut aussi être affectueux pour ses proches. Comme on le voit dans l'anime de Goopix de Brock, son comportement de Pokémon, ami et d'autres fonctionnalités dans lesquelles vous jouez avec votre Pokémon C est un comportement que vous pouvez pas vous empêcher d'adorer. Top 5, Togepi. En tant que premier bébé Pokémon, Togepi a lancé la fonctionnalité ennuyeuse introduite dans les jeux de la deuxième génération. Mais vous devez toujours admettre que c'est adorable. Si vous avez vu l'anime, sachez à quel point Misty Tojipi est mignon et attendez ses, ses précieux cris. Semblable à Pikachu, Tojipi est l'un des Pokémon les plus mémorables pour sa gentillesse. Top 4 Tipouf. Parfois un Pokémon ayant f... d'être fier tout le temps peut être attachant. Le Tiplouf de la quatrième génération est sans doute le démarreur le plus adorable de Chino. Que ce soit Tiplouf de Down ou le vôtre dans votre voyage Pokémon, le pingouin de Tiplouf a le charme de sa personnalité unique. Tiplouf est même un marcheur épouvantable. Quel petit sportif. Et même si cela semble triste, il est mignon de le voir être indépendant pour surmonter ses défauts. Top 3. Pikachu. Une liste sur Pikachu est incomplète pour ce top 10 des Pokémon les plus mignon. Effectivement, Pikachu a été brillamment présenté comme étant la mascotte de la série principale pour sa force et sa gentillesse, destinée aux garçons et aux filles, respectivement. Et compte tenu de la popularité de Pikachu, quiconque ne connaît même pas Pokémon, qui peut reconnaître l'écureuil électrique et reconnaître à quel point elle est adorable. Et même avec de nombreux autres Pokémon découverts, Pikachu reste l'un des plus mignons, même s'il devrait être une Number 1 Top 2 L'arméléon Les gens auront des goûts différents en ce qui concerne le meilleur démarreur dans chaque région Mais l'arméléon se distingue par le fait qu'il est le plus mignon des trois Tout d'abord l'expression de l'arméleon ressemble en quelque sorte au même surpris de Pikachu qui est diffusé sur internet depuis un certain temps. Et quand il pleure, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer aussi tellement que vous êtes sensible. L'arméleon est l'un des Pokémon qui doit être protégé de tout danger et montrer son précieux sourire pour vous faire succomber. Top 1, Evoli. Et enfin, nous avons ce qu'on pourrait appeler le, la contrepartie de Pikachu. Evoli, les Pokémon évolution. A également été très apprécié en raison de ses nombreuses évolutions iconiques et de son aspect précieux. Ils sont enjoués, affectueux et loyaux. Si vous jouez à Let's Go Evoli, les interactions de Evoli peuvent faire fondre les cœurs avec son sourire sincère et sa nature enjouée. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que le vent ne s'entend se pas trop parce que pile le jour où je voudrais que ma voix y a du vent. Malheureusement. On fait ainsi avec les moyens qu'on peut. Sur ce, je vous laisse liker et commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.